Bonjour. Alors, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Donc, je parle bien sûr de l'affaire Sam backman fried et de la chute magistrale de FTX. Donc, on avait bien raison de se demander si c'était pas un baron voleur, parce qu'en fait, il était un cran au-dessus, bien au-dessus de nos espérances. Alors, ce qu'il en ressort de cette histoire, c'est quoi avec euh, la chute de FTX C'est que, tout simplement, au-delà de la perte euh, financière, ce qu'on a perdu surtout, c'est de la confiance, la confiance pour les plateformes centralisées. Ça, c'est peut-être la chose la plus, euh, la plus forte qui ressort de, ce, de cette affaire-là. Et d'ailleurs, l'adage « not your keys, not your coin » n'a jamais été autant prononcé depuis cette affaire-là. Les gens, en fait, se sont rendus compte de ce qu'on savait déjà, en fait, mais qu'on n'appliquait pas forcément, c'est que lorsqu'on met euh, lorsqu ces cryptos dans une plateforme centralisée, eh bien, eh bien ben, ils ne nous appartiennent pas euh, dans l'idée, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui va les contrôler et qu'en effet, en cas de perte, eh bien, tout part. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les ventes records des portefeuilles matériels en ce moment, que ce soit Safepal ou Ledger, et ça montre bien, ça témoigne bien de la peur qu'ont les gens, les détenteurs de cryptos maintenant, qui préfèrent les retirer des plateformes centralisées pour garder un plein contrôle. C'est très significatif, en fait. Et c'est là où ça devient intéressant de se demander notre d'utiliser, en fait, euh, nos crypto-monnaies, où on les utilise. Alors, c'est précisément l'objet de cette vidéo. Qu'est-ce que je veux vous dire, en fait, dans cette vidéo, c'est que tout simplement, vous avez vu qu'on a le choix entre les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées, pour le résumer comme ça. Alors, moi, ce que je me propose de faire dans cette vidéo, je pense que c'est la chose la plus importante à faire maintenant, c'est déjà de bien comprendre la différence entre les deux, les avantages de l'un, les avantages de l'autre, parce que vous allez voir que euh, peut-être que c'est complémentaire. On peut pas se passer de l'un ni de l'autre. Euh, voilà un peu l'idée. Donc euh, moi, dans cette vidéo, ce qu'on qu va voir, en fait, c'est dans une première partie, parce qu'il faut toujours structurer, toujours de façon hegelienne, ce qu'on va voir tout simplement, c'est euh, donc voilà, les avantages et les inconvénients des sexes et des dex, que vous ayez en fait une vision plus claire de ce que c'est, parce que je crois que c'est pas toujours évident. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser au dex. Parce que là encore, il y a des tas d'amalgames. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes, de, des types de DEX, j'ai envie de dire, des plateformes décentralisées. Il y en a plusieurs, elles fonctionnent différemment. Et je pense qu'il est important de savoir de quoi il s'agit. Et enfin, dans la troisième partie. Euh, tout dépendra de, du temps, j'aurai mis à expliquer. Mais sinon, euh, je vais vous montrer ce que les, les, les plateformes que moi j'utilise ou qui sont les plus populaires en tous les cas, pour que vous ayez un peu une idée, même si je pense que euh, vous les connaissez pour la plupart. Donc euh, voilà, voilà pour l'introduction, voilà pour la mise en avant de, de, de cette vidéo. Et on peut commencer directement par la première partie. C'est quoi fondamentalement la différence entre les sexes et les decks alors la grosse différence entre les deux plateformes, très clairement la plus grosse, et c'est ce qui va faire la différence entre les deux, c'est que sur une plateforme centralisée, c'est un portefeuille custodial. Vous n'avez pas, vous vous pas vos clés privées et vous ne possédez pas vous-même vos crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est la plateforme justement centralisée qui va gérer et contrôler vos crypto-monnaies. Alors voilà pour la grosse différence expliquée à un enfant de 5 ans, mais ce qu'on peut se dire à ce moment précis... C'est mais pourquoi vous, les détenteurs de crypto vous utilisez les plateformes centralisées puisque vous dites... Toujours nature nature est toujours Naturkis, Naturcom, quel est l'intérêt Pourquoi vous y allez En effet, c'est vrai qu'il y a une espèce de paradoxe qui n'est pas normal. Pourquoi les crypto-détenteurs utilisent beaucoup plus les plateformes centralisées, tout en sachant que, que leurs leur cryptos ne leur appartiennent plus Et eh bien, c'est pour des raisons évidentes de, de, de soucis pratiques tout simplement. Et vous avez compris en fait, l'avantage ultime qu'ont les plateformes centralisées, c'est bien évidemment l'utilisation des fiat, c'est-à-dire qu'on peut acheter et vendre avec de l'euro, de dollars, et ça, euh, ça, ça en fait en fait des plateformes incontournable, inévitable, j'ai même envie de dire indispensable, en tous les cas, pour une adoption de masse. Alors, je sais que ça peut paraître étonnant maintenant, surtout si vous êtes rentré dans les crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était hyper compliqué d'acheter du Bitcoin. Euh, moi, je pourrais vous raconter comment j'ai acheté mon premier Bitcoin, c'était super compliqué, et j'étais passé par des plateformes de peer-to-peer. -peer. Alors, c'est les mêmes plateformes qu'on utilise jusqu'à maintenant, hein, comme Local Bitcoin par exemple, qui ont perduré, mais il faut savoir qu'il fallait trouver une personne qui, va, qui voulait bien vous le vendre, et qui acceptait votre méthode de paiement. En plus, à l'époque, il y avait des restrictions, etc. Ce n'était pas aussi facile que maintenant que euh, grâce aux plateformes d'échange, en fait. Alors ça, c'était le gros avantage des plateformes centralisées, sauf que très rapidement, surtout si on prend la première grande plateforme centralisée qui était Mtgox, avec le fameux Baron Carpelles, qui, euh, en fait, cette plateforme aussi a coulé sévère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous venez de rentrer dans le monde des crypto-monnaies, vous avez peut-être peut l'impression que FTX était ravageur, ce qui est le cas. Hein. Sauf qu'il faut savoir que, pour, que ça fait des années que les plateformes centralisées connaissent de tels fiascos et qu'elles ferment et qu'elles connaissent des faillites. Alors, je vous mets un petit graphique là pour voir mais euh, on a connu Mtgox Gox qui, euh, ça, a été, euh, ça a été scandaleux pour l'époque en plus parce que c'était la première fois qu'à une telle ampleur, je ne sais plus combien de bitcoins ont été perdus il y a eu ensuite l'affaire Cadriga qui est encore super louche et d'ailleurs on avait parlé rapidement avec Alice au pays des merveilles parce que justement on ne sait toujours pas si, si, si le fondateur est mort ou si s'est fait passer pour mort, enfin des plateformes comme ça qui, qui, sont, qui ont disparu totalement en portant les fonds des crypto détenteurs, il y en a eu Plein. On est super habitué, C'était pourquoi, maintenant, avec l'affaire FTX, c'est un peu comme si c'était euh, le, le, le point de trop, en fait. On a le point de non-retour, oui, on en peut plus. Parce que ça fait des années, depuis 2014, qu'on est habitué à ce que les plateformes centralisées euh, tombe, écroule. Alors, par contre, par contre attention, euh, pas de généralité excessive, c'est-à-dire qu'il y a quand même des plateformes centralisées qui se maintiennent avec le temps et qui sont encore là, elles n'ont pas toutes, euh, on a l'histoire des plateformes centralisées, ce n'est pas une histoire non plus d'un fiasco total. Et figurez-vous qu'il y a eu un tournant en 2018 avec les plateformes centralisées. Euh, et ça a été lancé en fait par le fondateur de Binance. Et c'était la première fois en fait qu'il avait dit les fonds sont euh, ça fou D'ailleurs ça vient de là, hein, le mot fou Et en disant que lui, il avait sorti en fait une, une espèce d'assurance euh, financière qui couvrirait toutes les pertes éventuelles de piratage et de hack. Quand il a fait ça, euh, le fondateur de, parce que je ne sais pas trop bien prononcer son, son nom, mais en tout cas le fondateur de Binance, quand il a fait ça, ça marquait un vrai tournant. Toute la confiance qui était quand même un peu perdue à l'époque, en 2018, elle est revenue vers les plateformes centralisées où on s'est dit finalement, moi bon, la première, et beaucoup d'autres personnes où on s'est dit, ah mais tiens, les plateformes centralisées peuvent être, intér euh, peuvent être intéressantes, en plus, nos fonds sont c'est-à-dire qu'au pire, on se fait rembourser. C'est toujours mieux, même que d'aller dans une plateforme décentralisée où on risque de perdre notre argent pour toujours. Ça a été un vrai euh, moment de rupture. Ça vaut, faut vraiment le savoir dans, bah, ça fait partie de la crypto culture. Faut... C'est important de le savoir que ça a été aussi un tournant. Un tournant où on a gagné de la confiance qu'aujourd'hui on est en train de reperdre. Moi, pour la petite anecdote, la première fois que j'avais utilisé Index, c'était peut-être en 2018 et ça s'appelait Crypto Bridge pour ceux qui s'en souviennent. Ouais, Crypto Bridge, je crois. Ça, bah, la plateforme a complètement coulé et moi j'avais perdu énormément d'argent alors encore plus maintenant avec puisque les, les, j'avais surtout le TH et ça avait pris ça a pris beaucoup de, de valeur depuis mais euh, surtout le pire c'est parce que en plus moi j'étais pas inscrite sur les réseaux sociaux à l'époque donc en plus je savais même pas qu'ils allaient fermer parce que je pense qu'ils avaient prévenu enfin il me semble qu'ils avaient prévenu les personnes avant et donc bah, j'avais tout perdu comme pas mal d'autres personnes parce que voilà c'était décentralisé juste avec mon portefeuille un fiasco total et euh, bah par exemple, je pense que j'étais pas la seule. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai été, euh, bah, j'ai été réfrénée en fait. Voilà, c'était la petite anecdote pour vous dire, pour vous dire que c'est pas pour rien que les sexes ont gagné autant de popularité, autant en de popularité depuis. Puis alors, avec sa foule de Binance, c'était l'explosion. Voilà un peu pour l'histoire rapidement des sexes. Et, pour, et si vous voulez savoir pourquoi ça a autant marché, on va, je vais simplement résumer les avantages en fait des sexes. Alors, premièrement, il euh, y a un volume de transactions qui est élevé et une liquidité surtout qui est élevé. Ça, c'est vraiment ce qui a fait euh, que les sexes marchent autant. Et combien de fois, euh, ça peut vous arriver quand vous êtes dans une plateforme décentralisée, en fait, que vous n'allez pas trouver la liquidité en, en question. C'est-à-dire que le pool de liquidité, en fait, tout simplement, est trop faible. Donc, vous ne pouvez pas échanger ou acheter la crypto-monnaie de votre choix. Chose qui est quasiment très difficile avec les sexes, tant les volumes sont importants. L'autre grand avantage des sexes, très clairement, c'est la fonctionnalité ou le fait que l'interface soit plus simple à utiliser. Même un débutant qui rentre dans une plateforme centralisée comme Coin ou n'importe, euh, il arrive très vite à s'en sortir. C'est plutôt logique, c'est plutôt simple, il s'inscrit avec son email. Rien de plus simple, tout est mieux expliqué, alors que sur une plateforme décentralisée, ça peut être un peu déroutant, surtout la première fois. L'autre grand avantage, c'est la rapidité, l'instantanéité des transactions. Et bien évidemment, ça intéresse les traders. Ce qu'ils veulent, c'est faire des opérations le plus rapidement possible, euh, ce qui est permis par les sexes, pas nécessairement avec les DEX. Et puis l'autre avantage sur les sexes c'est qu'on peut faire un peu euh, d'autres choses, d'autres activités. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs anglais Vous avez vu souvent il y a un onglet earn, et puis il y a un tas de, de fonctions qui euh, vous permettent de générer plus de crypto ou quoi. C'est ce qui fait que les personnes sont restées en fait dans les sects parce que euh, tout était euh, tout était sur la même plateforme. Mais au-delà de ça, au-delà des avantages, il y a quand même de très gros, très très gros inconvénients. Et les inconvénients c'est lesquels Et c'est là où les dex restent plus intéressants. Les inconvénients c'est quoi Premièrement bah, évidemment, c'est le fait qu'il faille euh, s'inscrire avec un kawaii-si. Alors, euh, le fameux « no you customer », dans l'idée, pas, c'est pas gênant en soi, mais euh, dans la philosophie des crypto-monnaies, ce que, ce que les crypto-détenteurs aiment, c'est quand même de rester dans l'anonymat et la confidentialité. L'autre grand problème, c'est euh, les problèmes de piratage. Alors il y a aussi des problèmes de piratage et d'autres problèmes de perte de capital sur les DEX, mais sur les SX, les vulnérabilités sont plus grandes, parce que bien évidemment, déjà, il y a plus de, de, de portefeuilles etc. Et puis surtout, la plateforme, quand bien même elle utilise des serveurs, elle reste en ligne, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des transactions on-chain. Et c'est ça, le... ça qui rend les plateformes aussi vulnérables en fait, au hack. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous vous en voyez, on en a connu aussi beaucoup, parce que elles sont simplement plus susceptibles d'être piratées, même si à chaque fois, elles essayent elle elle se renforce L'autre grand inconvénient des sexes, bah, c'est celle qu'on a vu avec FTX. C'est-à-dire qu'un gouvernement peut décider de fermer la plateforme, le gérant peut décider de faire n'importe quoi avec les fonds des euh, utilisateurs et puis tout le monde peut perdre son argent comme ça. Pas d'assurance, pas de personne pour aller euh, pleurer en fait. Et, euh, on ne peut pas récupérer son argent parce que euh, voilà la plateforme centralisée a fait une erreur. Alors que sur les DEX, eh bien, disons que notre responsabilité elle nous incombe à nous-mêmes et que euh, on n'est on, on pas sujet en fait, au au d'une personne derrière qui choisirait de, de faire ce qu'elle veut avec les fonds. Et il y a un autre point qui distingue les deux, qui est pour moi le plus grave, le plus dramatique. C'est la façon dont vont se servir les plateformes centralisées de leur token « natif » c'est-à-dire le token qui va servir de payer les frais de transaction. Typiquement BNB pour euh, Binance et puis FTT pour FTX. Cette magique monnaie, oui l'expression « magique monnaie » peut être désastreuse dans la gestion pour une plateforme centralisée. Alors oui, je sais que BNB, par exemple, le fait plutôt bien avec un mécanisme de burn, etc. Mais vous l'avez vu avec FTX, le fait de, de pouvoir créer comme ça, de pouvoir créer infiniment des tokens et en plus de les avoir en réserve, euh, ça, pose, ça peut poser de graves problèmes, alors que les tokens qui sont de, sur les DEX décentralisés, très souvent, c'est des tokens de gouvernance, et bien sûr, il y a une vue plus claire sur la supply et sur les adresses qui les possèdent, etc. Ça, pour moi, c'est le plus important et ce qui va vraiment distinguer en fait, la confiance euh, qu'on peut apporter aux deux. Euh, voilà. voilà un peu l'idée qu'il faut retenir mais il n'empêche que même si on utilise les plateformes centralisées il ne faut pas dans l'idéal sans faire de morale ou quoi l'idéal ce serait aussi bien sûr de s'en servir pour pouvoir acheter des cryptomonnaies etc et puis très rapidement une fois qu'on possède à des cryptomonnaies repartir aller sur des plateformes décentralisées euh, faire de la DeFi comme on entend parler et justement c'est donc la transition pour venir euh, au chapitre 2 c'est quoi les DEX ça marche, c'est quoi leur particularité. Voilà. Parlons des DEX. Alors quand on dit plateforme d'échange décentralisée, en général, l'idée qu'on a, on pense tout de suite à Uniswap, par exemple, à Uniswap, PancakeSwap, qui euh, sont en fait, bien évidemment, des plateformes décentralisées, mais c'est qu'une variante, en fait, des DEX. Il en existe, il y a plutôt, on peut dire, trois types euh, bien clairs de DEX qu'il faut connaître parce qu'elles ont des particularités différentes et elles se distinguent pas seulement pour le type d'actifs, de crypto qu'on va utiliser sur ces plateformes-là, mais même par la formule mathématique derrière et puis aussi par leur, simplement, leur finalité. Les AMM, c'est les plateformes les plus connues, les plus utilisées des DEX. C'est-à-dire que très clairement, quand vous ne voulez pas utiliser les plateformes centralisées et que vous voulez faire, euh, je ne dirais pas du trading au sens propre, mais que vous voulez faire des échanges de crypto-monnaies, en acheter, en revendre, c'est clairement sur des DEX, que vous allez y aller alors, la grande particularité des AMM, c'est qu'elles fonctionnent avec des poules de liquidité. En fait, les poules de liquidités vont remplacer les carnets de commandes qu'on voit dans les plateformes centralisées. Ça a été vraiment révolutionnaire sur le coup, euh, parce qu'en plus, c'est géré par un smart contract, que de créer cette poule de liquidité là où les personnes peuvent, en fait, échanger leurs crypto-monnaies en utilisant les liquidités présentes dans le, le DEX, justement. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, en, euh, en plus d'avoir permis des échanges simples, de crypto-monnaies, on peut en acheter et revendre. Ce qui a été intéressant, c'est qu'en plus, ça a donné une autre source de revenus, des incitations pour les personnes qui voulaient être fournisseurs de liquidités. C'est comme ça, d'ailleurs, hein, C'est pas le propos de la vidéo, mais c'est comme ça, d'ailleurs, qu'est euh, qu né le yield farming. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut savoir que c'est partie de là, partie de cette idée-là, innovation incroyable en termes de finances, d'avoir euh, créé des poules de liquidités. Alors, au-delà des pertes euh, qui sont propres plutôt aux personnes qui vont fournir des liquidités, comme comme les impermanent loss ou quoi, il y a des problèmes de slippage de prix. C'est-à-dire quand il n'y a pas assez de liquidités, justement, les prix peuvent atteindre des, des sommets. Et puis les autres, euh, les autres désavantages, c'est que selon le réseau que vous utilisez, selon la période, là, je pense à Ethereum euh, il y a un an, où c'était impossible, pas, pas impossible, mais extrêmement coûteux, d'utiliser euh, les DEX euh, parce que ça, les frais de réseau étaient trop, trop, trop, trop chers pour Ethereum en tous les cas. Vous vous en souvenez certainement si vous étiez là alors, il y a un autre type de, de DEX qui est moins connu, mais alors là, qui intéresse un peu plus les traders. C'est ce qu'on appelle les DEX Off-Chain Order Book. Alors, le mot le plus important ici, c'est hors-chain. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, les transactions, elles ne vont pas être enregistrées directement sur la blockchain. Ce qui va permettre, en fait, de réduire les coûts et de pouvoir faire des opérations beaucoup plus rapidement. Et pour vous donner l'exemple le plus connu de ce type de DEX-là, c'est le fameux euh, DYDX, euh, DYDX, si vous voulez, qui, d'ailleurs, qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment. Alors, euh, au début, j'ai hésité, à, je, me, je me disais, est-ce que j'en fais un tutoriel ou pas Je verrai dans vos commentaires, mais en tous les cas, là, je vous montre sur mon écran, euh, ça ressemble, ça ressemble hein, dans, dans l'idée, à une, à une plateforme centralisée. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a une évolution des decks, on arrive à faire quelque chose quand même de très proche et on peut euh, parfaitement faire du trading, bon, avec des outils euh, simplifiés et limités. C'est des effets de levier, alors pas énormes, ça va jusqu'à x20, mais c'est déjà pas mal. Euh, et vous, vous pouvez utiliser des stop loss, des tech profit, etc. Enfin c'est une très très bonne plateforme qui va certainement plaire aux euh, traders qui sont désillusionnés des plateformes centralisées. Alors là, on a parlé des DEX hors-chain. Il faut savoir qu'il y a une autre variante on-chain, mais très clairement, elle est très fastidieuse. Parce que là, pour le coup, toutes les transactions seraient enregistrées sur la blockchain. Alors s'il y a des congestions ou quoi que ce soit, les frais seraient plus importants. Puis en plus, on peut pas... Il euh, y, y a des limites en fait, au nombre de transactions qui peuvent être exécutées. Donc tout le défi de la scalabilité était là. Donc pour le coup, ces DEX-là, disons que c'est dans l'idéal ce à quoi devrait ressembler un DEX décentralisé parfaitement euh, mais on n'y est pas encore. Disons que les développeurs travaillent dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de forme très aboutie, très pratique d'utilisation. L'autre type de Dex que vous connaissez certainement, qu'on utilise de plus en plus, euh, c'est les agrégateurs de Dex. Alors là, rien de plus simple. C'est en fait un agrégateur, comme le nom l'indique. On va vous donner tous les chemins euh, quand vous allez vouloir acheter une crypto-monnaie. On va vous donner toutes les options qu'il y a sur euh, les autres réseaux, les autres Dex pour que vous choisissiez le plus intéressant pour vous, enfin euh, en général le moins cher du coup. Alors l'un des plus connus c'est One Inch, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais en tous les cas euh, moi c'est celui que j'utilise depuis le départ euh, et donc euh, voilà c'est un agrégateur de Dex très utile quand vous voulez chercher les meilleurs prix au lieu de vous cantonner à un seul dex. Au-delà de One Inch, il y a aussi Matcha, euh, Serox, c'est intéressant et puis surtout peut-être celui que qu est fait beaucoup de bruit avec le airdrop, Paraswap. Paraswap qui est aussi très, très, très, très, très bien, que je vous invite à utiliser si, justement, vous cherchez les meilleurs prix. Puis en plus, elle est très simple d'utilisation. Enfin, moi, je, je trouve que l'interface est plutôt pas mal. Alors voilà maintenant pour le panorama des decks. Et si, si vous vous demandez euh, c'est quoi en fait les, les avantages, je vous les donner aussi euh, rapidement, disons que dans euh, l'absolu, quand même, les decks sont plus sécurisés. C'est-à-dire que quand même, il y aurait des petites pertes selon le type d'activité que vous faites ou si vous choisissez des decks qui ne sont pas audités. Mais euh, la sécurité est beaucoup plus grande parce que déjà, vous, vous avez vos propres crypto-monnaies. Quand vous vous inscrivez sur un DEX, quand vous échangez en fait vos cryptos, vous le faites avec votre portefeuille typiquement euh, Metamask. Donc vous donnez des approbations, etc. Et en plus, c'est par la suite que vous pouvez révoquer. Donc, vous restez entièrement maître de vos cryptos. Alors, maintenant, c'est bon, on peut passer à la conclusion. On va faire un tout petit bilan très rapidement. Je ne vous prends pas plus de temps. Alors, euh, déjà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, euh, l'image de, des sexes et des DEX, un peu comment ça fonctionne, quand il faut y aller pour l'un ou pour l'autre, et de comprendre aussi qu'elles sont quand même complémentaires. Quand bien même quand bien même, on n'aurait on, on plus, plus envie d'utiliser les sexes, faut savoir que quand même avec cette, cette, ce fiat, mais, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de DEX qui sont réglementés et régulés. Et Par exemple, sur le DYDX, euh, on peut aussi acheter des crypto-monnaies avec sa carte bancaire. Mais bon, pour le coup, vous serez euh, tracé, mais euh, cette possibilité-là devient de plus en plus possible et fréquente. Donc, c'est une donnée vraiment très importante à, à garder en tête autre chose si j'ai pas été très claire ce qui est très possible parce que c'est pas un sujet qui est, euh, qui est très bon à l'oral la différence entre les sexes et les dex c'est pas il faut savoir tout simplement que comme d'habitude je suis même fatiguée de le répéter mais il y a un article à côté puis il y a d'autres articles hein, sur internet ce que je pense je suis désolée de vous le répéter mais si euh, sur, surtout sur ce type d'information il faut lire. Il euh, n'y a pas comme euh, intellectuellement, si vous voulez enregistrer des données, si vous voulez avoir en plus les détails, parce que moi j'ai résumé, euh, si vous voulez avoir les détails, il faut que ça rentre dans votre esprit, il faut lire, encore une fois. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que maintenant que c'est un peu plus clair, j'ai mis euh, les liens, des articles, etc. sous cette vidéo. Je vous remercie euh, encore une fois pour votre soutien, et puis je vous dis à très bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo de La Baronne. Passez une bonne journée, ciao.